En tant que climatologue, mon souhait est vraiment que tout soit fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai pour tous les secteurs d'activité et particulièrement vrai pour le digital. En fait, il y a une véritable montée en puissance du digital en termes de consommation d'énergie. Et comme très souvent, cette énergie est d'origine est construite à partir de combustibles fossiles et bien elle est génératrice de gaz à effet de serre je vais simplement vous donner un chiffre si euh, par exemple le bitcoin ou les monnaies cryptées plus généralement se développaient au rythme où elles le souhaitent les seules émissions liées à, cette, à ce développement des, des monnaies cryptées nous emmènerait vers un réchauffement climatique de 2 degrés, supérieur à 2 degrés. Il faut bien réfléchir, et c'est d'ailleurs le cas actuellement, le même problème se pose avec la création envisagée par Zuckerberg de, de, de Libra. Donc, ce qu'on doit faire de façon impérative, c'est qu'en termes de lutte contre le réchauffement climatique, le digital soit gagnant. Il y a beaucoup de points positifs, par exemple le télétravail, hein, donc il y a beaucoup de points sur lesquels le digital peut apporter peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique mais euh, si on perd ses avantages en consommant de l'énergie de plus en plus avec euh, disons l'utilisation chacun d'entre nous nous sommes concernés et c'est ça mon principal message soyez le plus attentif possible à l'utilisation d'énergie soyez le plus économe possible en énergie et bien sûr euh, si possible euh, pour ces data centers, toute cette utilisation des données, qui, qui est importante, je le comprends, eh bien, il faut que cette énergie soit au maximum d'origine renouvelable, ou en tout cas disons, non maîtrise de gaz à effet de serre. C'est un message très clair de notre communauté. Nous, deux, nous sommes vraiment très soucieux de la montée en puissance du digital en termes de consommation d'énergie.